Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 33. Alors aujourd'hui nous continuons encore hein, le, la petite messe pour le repos et donc on continue sur la séquence, le Confutatis. Euh, alors avant toute chose, euh, bien entendu si tu n'es pas encore abonné, ben, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et si cet épisode te plaît en particulier, tu peux laisser un pouce et un commentaire pour que nous puissions... Ben, en discuter. Euh, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des questions qui soient techniques hein, ou d'autres types de questions, n'hésite ben, surtout pas. Je, je, peux, je ferai mon maximum pour y répondre. Euh, et en parlant de questions, j'ai déjà des réponses, peut-être, qui peuvent t'intéresser dans mon dossier Compotable le Compagnon que j'ai écrit, euh, qui peut t'aider à découvrir un petit peu euh, ben, ce milieu, ce domaine qui est la composition. Et pour toi aussi euh, t'aider à démarrer, donc si tu en as besoin, euh, n'hésite pas, le lien est dans la description. Voilà, générique Alors, aujourd'hui, le Confutatis, euh, on arrive vers la fin de la séquence. Euh, on arrive vers la fin de la séquence, la séquence étant, hein, je le rappelle encore une fois, cette grande pièce euh, qui commence par le Dies Irae, c'est une grande, une grande prière, un grand poème qui commence par le Dies Irae et qui se termine par le Lacrimosa, qui sera donc le prochain, la prochaine pièce. Là, on en est au confutatis. Alors confutatis, confutatis malédictis, flamis acribus addictis, vocamecum benedictis. Quand les maudits couverts de honte seront voués au feu rongeur, appelle-moi parmi les bénis. Oro et aclinis, cor contritum quasi cinis, gere coram mei finis. En m'inclinant, je te supplie, le cœur broyé comme la cendre, prends soin de mes derniers moments. Alors, donc, on parle des maudits, hein, donc il euh, y a cet aspect un petit peu des enfers, de quelque chose d'assez puissant, donc couverts de honte, seront voués aux feux rongeurs, donc on est vraiment sur cette idée d'enfer. Appelle-moi parmi les bénis, donc l'idée c'est de dire, ben, euh, moi peut-être je mérite pas ça, peut-être, à toi d'en décider, bien entendu. Hein. Euh, en m'inclinant, je te supplie, donc effectivement, tu as cette partie un petit peu aussi euh, supplication. Le cœur broyé comme la cendre, donc on retourne encore sur le thème du feu, et prend soin de mes derniers moments, donc on est toujours sur cette euh, cette idée récurrente hein, de dire que euh, ben on a quand même cet espoir de, euh, de ne pas finir en enfer. Voilà, tout simplement. Euh, Est-ce qu'on m'entend bien C'est peut-être un peu mieux comme ça Alors, voilà donc le Kung Fu Tatis. Alors, euh, j'ai commencé un tout petit peu, hein, pas grand chose, j'ai préparé les pistes. Pour l'instant, la voix qui était au contre-ténor, la dernière fois je l'avais mise alto, là je l'ai mise au soprano parce qu'elle est quand même relativement haute. Ceci dit, il y aura certainement des adaptations parce que euh, ben, l'ambitus de la voix est assez grand. J'ai pas regardé, mais déjà rien que sur cette première ligne, on voit déjà quasiment une octave hein, du mi au ré. Euh, Peut-être que c'est plus grand que ça je... Bon on peut regarder hein. Je ne me souviens plus trop uh, Tiens tu vois déjà on a un ré Donc on a déjà l'octave entière Ouais pas plus Donc ça fait une octave C'est pas forcément euh, impossible Mais pour une soprane Le ré grave c'est presque grave quoi euh, donc, peut-être qu'il y a des parties qui vont passer entre le soprane et l'alto. Bon, ça reste à voir. Le ténor, lui, on va l'écrire. Alors, c'est une pièce qui est courte. En fait, c'est euh, une pièce qui est le dernier reliquat d'un thème qui avait été exploité à plusieurs moments, qui était le tout premier thème du Diasiré dans la toute première version du, du Requiem. Euh, avec des accords assez tranchés, bah tiens, on va l'écouter donc dans une version qui a été un petit peu simplifiée pour donner quelque chose de plus martelé, de plus percussif et en même temps de plus jouable au piano donc ça donne ça Suite, on verra après, après au prochain épisode, ça dépendra comment on avance. Euh, alors, confutatis malédictis, donc on est sur cette partie un petit peu euh, martelée, percussive, où on parle euh, encore une fois, hein, on parle euh, des maudits couverts de honte, voués au feu rongeur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Il faut garder cette puissance là. Euh, alors, allons-y. Hein. Donc, on remarque déjà qu'il y a deux démarrages, donc, je les ai déjà prévus du coup, euh, sopranalto et basse qui partent en premier, et ténor et baryton qui partent sur un contretemps, mais avec un accent également. Donc qui va donner con, confutatis, donc euh, deux départs assez forts. Alors, euh, qu'avons-nous au niveau harmonique bémol et ré c'est marrant il n'y a pas de fa. parce qu'en fait on est en si bémol majeur à cet endroit là hein. donc euh, plus peut-être plus lumineux mais euh, c'est la lumière de l'enfer hein. c'est pas forcément la plus joyeuse mais plus plus ouvert plus pardon plus plus en avant tu vois c'est vraiment l'idée de présence euh, plus que l'idée de joie, hein, qui ne s'applique pas du tout à cet endroit-là. Alors, donc effectivement, sur le premier temps, il n'y a pas de phare. Est-ce que c'est grave Et pourquoi j'ai un sol ténor Oui, en fait, le... en fait, le gars, il a fumé. Voilà, il y a un phare. <rire> voilà euh... Ok euh, bah Allons-y. Hein. Euh, donc, Confutatis, est-ce que je commence Je vais commencer par la partie ténor, en fait, qui va se calquer d'un point de vue tempo sur la voix de baryton. Donc, alors, ensuite, nous avons un accord de sol. Je peux pas rester sur un phare. Ah intéressant. Fu. Euh, J'ai besoin d'un peu plus de mouvement peut-être. Alors est-ce que je lui donne pas une montée en noir histoire de donner donc peut-être donc là fou ou ça va dépendre de la suite en fait on a un accord de do confuta hein. tis Alors, est-ce que, je viens d'avoir une idée, est-ce qu'on ne s'amuserait pas à faire, s'échanger Tu vois, en fait, il y a deux, deux prosodies qui s'affrontent, qui là, ou qui se complètent, c'est selon. Euh, celle qui est apportée par les sopranes et les basses, d'un côté, et pas tout à fait, ben parce que là, il y a encore des changements. Celle apportée par les barytons. Donc, en fait, l'idée, ce serait de dire, on mélange un peu... Euh, histoire que euh, tout le monde ne fasse pas tout le temps la même chose au même moment donc là du coup euh, j'avais un rythme qui était calé avec celui des barytons ben, la suite je vais la caler avec les basses tout ça pour arriver à dire ça <rire> donc ça c'est un accord de fa et par contre si je lui donne un fa je suis à l'octave de la basse donc c'est dommage euh Toujours un accord de Fa. J'ai voulu redescendre Do, mais il y a le baryton. Ceci dit, ah, j'allais dire je peux le descendre là, mais du coup ça me ferait une tierce à la basse. Et surtout, ça doublerait la tierce. Euh, donc je me retrouve avec deux fois le la, puisqu'il est aussi au soprane. Euh, C'est toujours moyen de doubler la tierce, surtout sur un, un accord majeur. Donc... Hein. J'ai le choix, soit je double Do, ce qui est tout à fait envisageable en fait. Malédic -tis. Malédic -tis. Ouais, bon, au tempo près, hein, je suis un peu en retard à la bourre, mais... Mieux ça. Alors, l'alto. Donc, on continue par un accord de SOL. Ben, tu peux rester sur un SI. Ensuite, on est sur un accord de Do. Euh... Au niveau Sol, j'ai quoi Alors Au niveau Do, j'ai le sopranée, la basse, donc ça fait un accord fermé. En tierce, j'ai personne. En quinte, si, en tierce, j'ai le ténor. Donc ça, ça va. Ceci dit, si je cherche une ouverture, c'est envisageable de l'avoir en haut, hein. en découvert. Et du coup, lui, je pourrais le mettre là. Hop là. Euh, J'ai envie de le faire en sorte qu'il se réponde, hein. du coup. Euh... En fait, je vais changer ça, et du coup, c'est les Sopranes que je vais faire partir d'abord. Parce que là, on s'attend à ce qu'il monte comme il est monté, on s'attend à ce qu'il aille encore plus haut, donc... Euh... Et là, on est toujours sur un accord de Fa. Bon, ça, c'était facile. Et ça Ça, ça se chante. Euh, je voulais juste vérifier qu'on avait bien cette réponse. Oui. Oui. D'accord. Euh, Flammis acribus addictis, les flammes de l'enfer. Hein, c'est ça? Euh, pourquoi tu es remonté là-haut Je ne sais pas. Euh... Flammis, ça dit qu'ils seront voués au feu rongeur. Donc là, on voit que les basses Flamis, on les laisse entrer tranquilles. Et donc après, les entrées vont se faire successivement. Euh... Donc. Sopranes sont rentrés, baritons sont rentrés, on va faire rentrer d'abord les altos, puis les baritons, les ténors pardon, euh... Alors, ici nous avons un accord de Do, donc euh, du coup je peux lui mettre un Mi parce qu'il est plus nulle part. Non, parce qu'il est nu. Ah si, le bariton. Les baritons sont en clé de Fa. Des fois je mélange mes clés. Euh... Fla. Fla. Les altos, il peut sortir un Do. Hein. Oui, mais ça va. Le problème, oui, ils vont le sortir, les atolls sans problème, mais c'est grave, donc ça sonnera pas. Ça sonnera pas dans le bruit ambiant, même s'ils le font très timbré, hein. c'est juste qu'autour, il y a du monde. Euh, donc peut-être... Je... On le refait Il y a un truc bizarre sur les voix quand même. Il y a un truc qui me chiffonne. Ah, oui. Ça y est, j'ai trouvé. Petit problème de préparation de la partition. Ça devrait sonner mieux là. Ah, parce qu'il est à il est à l'unisson avec les baritons. Euh... Ah, mais c'est peut-être là où on pourrait se dire que ça, en fait, on va le donner à lui, et lui, on va le remonter. Donc, du coup, il va se retrouver, on est en accord de là. Euh... Et là, on est en accord de... Ré, oui donc tu peux rester sur un là euh, du coup ça donne ça au <musique> <Hop> là <rire> pardon euh... <musique> Euh, donc, du coup, vocame, vocame, vocame, si, accord de si. Est-ce que j'ai déjà de la tierce Oui, elle est encore au baryton. Alors, du coup, ah. vocame cum benedictis. Compte-moi parmi les bénis, c'est ça Appelle-moi parmi les bénis, voilà. Euh, ben, je vais mettre des si. Sauf que c'est un accord de Si, donc peut-être ça manque d'ouverture, on verra la suite. <coughs> Mais alors du coup, lui, je peux lui donner bah, tranquillement les Fa. Hein. Je... Ouais. Ça va finir comme ça, que les sopranes vont s'échapper un petit peu plus. Là, c'est un accord de Sol... Euh, donc à la tierce avec les altos ça fonctionne sans problème euh, do un accord de do euh, do 7 et on finit par un accord de fa d'accord Ah, Tictus. ça ouvre drôlement alors que Tictus. ça, ça ferme. Euh, J'aimerais ouvrir le, garder l'ouverture. Histoire de dire, c'est pas fini, on attend la suite, il va se passer autre chose derrière. Euh... Voilà. Alors, flammis acribus addictis vocame cum benedictis. Donc du coup, le ténor, ben du coup, en ayant remonté les altis et les sopranes, ça lui donne un tout petit peu de place. Là, il a une octave pour pouvoir s'exprimer. On peut lui mettre un Do, ça me paraît bien. Pourquoi j'ai un Si là d'accord Que c'est pas possible, je vais mettre le dos, mais du coup, euh, du coup, les ténors enfin, nulle part, j'ai du là en fait. Ah oui, d'accord, okay. bah, je lui ai celle-là, et puis là, le dos, un mmh. peu de solution de facilité, mais bon. Qui va pas le violoncelle qui joue un ré <rire> très intéressant, ce ré, ah, ah, ah, ah. mais du coup, là je, je peux pas avoir un do et un ré, alors bah, disons que ça frotte quoi. Ah. Qu'est-ce que je change Parce que du coup, ça me fait un rime... ...mineur 7. Dans l'harmonie du truc, ça n'a rien, ça, ça n'apporte... Enfin, c'est pas... Je vois pas comment ça peut s'utiliser. Cette septième qui est... Juste le second degré, quoi. Il serait diminué encore aurais un do bémol tu pourrais le résoudre sur le si mais là euh, là, là là non là ça n'apporte rien donc du coup ce ré en fait il marchait avant parce qu'il le voulait bien hein. quelque part on avait un accord de ré mineur suivi d'un accord de fa majeur euh... Une petite réminiscence comme ça. Mais ça marchait parce que le piano était à nu quasiment. Et il n'y avait que trois voix au cœur. Sans aucun dos je pense. Ou alors un dos qui était peut-être en tenue. Je ne sais plus mais... En tout cas ça passait. Ça frottait pas. Mais là par contre ça frotte. Parce que celui-là il est complètement étranger. Alors peut-être. Je peux juste faire ça. Le faire rentrer. Après comme ça il a juste une note de passage. Voilà, ça suffit à casser euh, ce frottement qui n'est pas voulu. Ben voilà. Alors, un cribousse. Le ténor va être abonné au dos, j'ai l'impression. tic est-ce que je peux mettre un là Oui, je peux mettre un là, comme ça il répondra au baryton euh, on va laisser rentrer Tictis Focame Uh, ouais, la voix de baryton, c'est presque une voix de ténor, mais, uh, mais, mais j'ai envie de garder ça parce que c'est vachement lumineux et puis ça fait une réponse. Du coup, ce qui répond au ténor, mais le problème c'est que entre le bariton qui a un ré et l'alto qui est un fa, il reste que le mi. <rire> Ah tu vois ce que je veux dire il hein y, y a une tierce entre les deux voix pour écaler une autre voix quoi ou alors le ténor je le fais passer sous le baryton, ce qui est tout à fait envisageable hein si je fais sauter une quinte carrément oh, come. Oh, come. pas faut un petit peu de mouvement là euh, ça c'est un accord de sol Ouais, ça roule. Ça roule tout bien ça. Alors, ici, euh, on change complètement d'ambiance. Euh, et je pense que c'est ça que je ferai la prochaine fois, c'est-à-dire que là, on va mettre le chant, mais la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est que ça. Cette partie-là, tu la connais. Si tu te souviens, c'est le thème et l'accompagnement exact verbatim du Touba Donc, Toubamiroum qui disait euh, « Sonne les trompettes euh, !»« Le son merveilleux de la trompette, se répandant sur les tombeaux, nous rassemblera au pied du trône. » Ok, donc quelque chose de joyeux. Et là, on est « En m'inclinant, je te supplie, le cœur broyé dans la cendre, prends soin de mes derniers moments. Euh, » Voilà, donc euh, du coup, euh, le verbatim, euh, bah déjà, rien que dans l'idée, ça me plaît pas, mais en plus, le texte ne correspond pas. Euh, sauf que j'ai fait un truc un petit peu plus compliqué parce qu'en fait on commence par le Futatis et on suit par le thème du Récord d'Ares et entièrement. Euh, je vais juste mettre le chant, ça m'évitera de chanter. Donc ça c'est le terme du Toba Mirum. Bon, c'est petit joyeux, hein, c'est pas les grandes... Donc quelque part, il pourrait marcher ici. Mais c'est dommage d'utiliser le même thème pour deux ambiances complètement différentes. enchaîne, voilà, donc avec le record d'arrêt. Et pareil, verbatim. L'accompagnement est texto, celui qui est dans le record d'arrêt. Ok, bon, alors du coup, euh, il se passe encore des choses. Ah oui, il me semblait bien qu'il y avait des choses bizarres au niveau de l'accompagnement. Voilà. les... Encore une fois, ma partoche n'est pas super bien préparée, mais là c'est parce que je viens de faire des copier-coller. Hein, mais bon. Euh... <musique> voilà. Alors, ce qu'on va faire. Ce qui est intéressant en musique, c'est qu'on dit tout et son contraire en fonction de ce qu'on veut justifier. Euh, là, je te dis, je vais changer l'accompagnement parce que c'est l'accompagnement exact euh, de ce qui s'est fait dans les morceaux d'avant. Et dans la foulée, je vais te dire que je vais copier-coller les voix. <rire> euh, parce qu'en même temps, il faut des différences, en même temps, il faut des choses auxquelles on se raccroche. Euh, en tout cas, en première approche, je vais commencer par ça, euh, copier les voix et peut-être qu'on fera quelques modifications, c'est pas garanti. Euh... Voilà, donc du coup, euh... ah oui, en plus... Effectivement, on avait mis la voix de anciennement contre ténor, on l'avait mise à l'alto. Donc le ténor il est là, donc du coup, copier, coller, et le soprane copier, coller. On va déjà voir si ça colle comme ça. Une petite ambiance un petit peu douce amère comme ça euh... Sauf que Et je t'en ai pas parlé la dernière fois Parce que ça m'a échappé Quand j'ai fait la vidéo Mais en fait euh... Les sopranes ont moins de notes Autrement dit elles ont moins de mots euh, et même dans la partie, j'avais un petit peu rectifié dans la partie quand j'ai fait l'enregistrement du, du chant, mais c'était même pas encore tout à fait exact. Donc j'ai encore revu depuis euh, la toute fin, histoire que, euh, ben, que j'ai des vrais mots, un vrai texte. Alors ici, euh, le début, confutatis malédictis. Euh, non, c'est pas toi que je veux voir, c'est toi. Oui, donc en fait, je reprends le thème, enfin le texte du début donc à nouveau les, les maudits couverts de honte hein, donc coup de foutatisme mais sur un ton beaucoup plus en demi-teinte c'est pour ça que je voulais reprendre un peu le, le record d'arrêt, c'est que tu as cette ambiance là qui est un peu, un peu plus en demi-teinte, c'est de dire ok euh, on peut être violent parce que c'est quand même violent comme texte mais d'un autre côté c'est euh, bah, c'est quand même triste pour ceux là quoi, pour ces, les âmes qui finissent là, on peut aussi un peu les plaindre et c'est un peu l'idée que j'ai en remettant ce texte sur cette ambiance là. Euh... Donc Confutatis malédictis, elle prend son temps ou ils prennent, enfin le pupitre se prennent prend son temps pour dire la chose là. Et puis par contre flamis ça crie Boussadictis. Alors ça, ça va pas fonctionner et puis du coup en fait le texte il dit quoi Je pense que je vais faire sauter la phrase du milieu, encore une fois, ce, je crois que c'est ce que j'ai fait dans, la, dans les autres. Dans le, le record d'arrêt, le coup d'avant. Et donc du coup, on va se contenter quelque part de la dernière phrase qui dit « Vokame cum benedictis, ap appelle-moi parmi les bénis. » Parce que c'est ce qui est important. Donc du coup, Vo -e -e « Vokame cum e Nedictis. On réécoute juste ce morceau-là. Les instruments qui concluent. Voilà. s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, comme je le disais. Euh, je reviendrai donc dans un deuxième épisode sur ce Confutatis euh, pour la partie instrumentale. Euh, J'ai encore besoin de faire mûrir quelques idées, quoique je commence à en avoir. Mais on en reparle donc dans le prochain épisode. À bientôt, ciao ciao